Bonjour à tous Bonjour à tous euh, On est reparti pour un troisième épisode euh, de notre euh, superbe map aventure sur Minecraft PE sur iPod Touch Donc, euh, aujourd'hui, bah, on accède à notre, euh, à notre map euh, en survival Voilà, vous voyez, le, le jour s'élève Et puis, euh, voilà on, je, je vous dis tout de suite, on a, on a tourné, on a on a joué en hors caméra, comme je vous l'ai dit dans la dernière description, mais on va vous dire directement ce qu'on a fait. On a, on a planté des arbres, on a planté des arbres, on a ramassé du bois, et puis c'est tout, je vous jure. Voilà, donc là, moi, j'ai une petite essaye. Attends, moi, euh, je vais continuer la maison. Euh, voilà. Moi, je vais continuer la maison. Euh, Stark... Oula, il m'a fait peur, lui. Starkiller, il va... Ouais, la dernière va... fois, j'avais trouvé euh, deux champignons marrons. Et je vais les cultiver. Voilà, et il va les miner aussi, je pense. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc là, je vais construire la maison. Je vais continuer à construire la maison. Check. Ah oui, par contre, euh, voilà. Donc, on attend toujours vos objectifs. Euh, de la garde, quoi de... Quoi De la garde, c'est bien. Quelle... Hein Grosse lette. Quelle réception de malade! Oh, je vais y faire là ouais. euh, Je vais aller. Tu, ne mets, plein... euh, tu ne mets près des arbres. Euh... Ouais, ouais. On a dit. Non, attends, attends, attends. Je vais déplacer euh, les coffres qui sont dans notre petite cabane. Euh, je pense que la vidéo elle durera un peu plus longtemps Parce que je veux je veux qu'on termine de faire ce que je veux c'est à dire euh, de cultiver de commencer à cultiver et de terminer, de terminer la maison un peu et puis voilà parce que déjà si on fait toute la maison euh, en un épisode ça va vous lasser et je comprendrai totalement donc on va essayer de varier un peu Il faut avoir de la maison, parce que... Oui oh, mais même... Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Euh, c'est bon j'ai planté mon champignon, il ne faut plus qu'à attendre. Tant, tant, tant, tant, tant. Et quand je commence à faire un chien euh... Euh, non. Oh, non, non, je le ferai, je le ferai. Je le ferai. Ah oui, ah, aussi une petite annonce. Euh, Starkiller a une chaîne. Euh, qui se nomme euh, tout faire sur minecraft est dangereux. tout faire sur Voilà. Minecraft. et donc euh, c'était pour euh, passer l'annonce euh, pour aller voir parce qu'il fait des choses bien sympas. c'est à dire euh, qu'il crée euh, qu'il fait des, tout, des tutos sur euh, minecraft pocket édition tu peux en mettre le coffre euh, s'il te plaît. Donc ça bah, Alors, oui. raison, parce a... oui, non, ouais. on va mettre le petit four donc euh, à Il fait part le fer. quoi Fais chauffer les douze fer là. Ah reçu oui ouais. Épisode. Voilà voilà voilà. Euh, J'espère que vous voyez bien. Euh, Ouais. Je ne suis pas si sûr. Euh, le fer le coffre fer on n'a oui. pas de charbon Non non, je toujours pas trouvé la là, ouais. je vais là, là je vais ranger on a deux os par contre j'en force moi je sais pas pourquoi je Replantez peut-être les grandes pousses d'herbe, les 5. Mais non, mais c'est bon, il a le temps, on a ouais. plein de trucs. On a plein de pousses. Parce qu'à la fin, on va faire un truc bien sympa. On va faire un grand jardin. Un mmh, beau sympa. Ok. okay. Mmh. Euh, il est où il euh, Chez moi, sur moi. Ouais, tu peux le passer 2 3. Pourquoi Bah pour, pour avoir du bois 2 3, OK, 2 3, 2 3, 2 3 Je te mets dans ton coffre, dans le coffre. Mais non, mais 2 3 bûches <rire> C'est bon. J'ai été gentil là. Donc, on va continuer le petit toit de la maison. J'ai franchement, je pense inspiration là. il faut me conseiller. Et toi, je vais euh... Mais t'as con... t'as fait les champignons, ouais, le champignon là okay. euh, Donc, il euh, y a un peu de bruit là. Je sais pas si vous l'entendez, mais on est on désolé. Tant, ouais, hein. que... Que tu remontes avec un stack ta hein. Mais c'est ton défi. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. pas. Tu dis quoi Je ne sais pas. Ah mais c'est pas une réponse. Mais je suis con, putain mais je suis con. On va faire un. Petit coffre, voilà. Vous voyez bien? Ouais, ouais. On a à peine commencé l'épisode. C'est génial. Oui, j'ai peut-être une idée. J'ai vu la dernière fois sur YouTube une petite vidéo. Pour... Oui. Pour avoir du diamant, direct. Ah bon En fait, dès que t'arrives sur une map... Ouais... Tu bouge... Ah, du charbon Mais non, mais il faut un code pour ça. Maman, mais, mais... Mais ouais. si. Oui, bah, il m'a donné le code. Oui, bah, je le connais, moi, aussi le code, c'est... Ouais. Je m'en rappelle plus. Allez, j'ai un charbon. Tan... Tan... Donc ouais. ouais. Allez. Ouais, encore des gens. Nous allons être très. C'est que vous vous êtes pas tout Et puis euh dans le, dans, la prochaine, dans le prochain épisode, on va essayer de, de, de se faire tous les deux un, un épisode euh, minage ouais. afin de trouver... On dort, t'as pas de lit. T'es sous terre J'ai du fer là. T'es sous terre là. Putain, t'as pas de lit, Mais t'as pas de lit, comment tu veux faire Après, je mais t'en a pas encore oui, j'en vais juste faire. j'étais pas encore train mmh. de continuer. J'ai pu si faire. Une lumière bizarre sur la... Ouais, si, ça n'a rien. Ok. Ok, donc... Euh... Qu'est-ce qu'on va faire, nous Donc là, c'est la nuit. Ouais. On pas la toujours. Je Ah non, batterie. <rire> euh. Donc là, on va recouvrir avec euh... bah du bois. Hein. J'aime bien le bois pour faire des maisons, ça fait je trouve ça stylé. Je pourrais pas ajouter deux petites touches à la fin. Putain, il m'a fait... What the fuck Tu vous aimes où, Lili? Tu veux savoir Oui. Là. Alors, après, je vais rajouter une toute petite touche Oh Je suis On Voilà. Tiens. Putain. Putain Il est où Ah, il est bien. C'est pas des hommes statuts, là Non mais oh. c'est donc l'on dort, ah, on dort bon. ah. tain, tain, tain, tain. Donc là je vais le recouvrir, il nous faut des torches ouais, tu, tu as toujours pas fait cuire le faire Bah non j'ai rien pour le faire cuire, à part du bois, mais bon... Voilà, quoi Bah allez, je vais chercher mon charnier pour aller le faire T'as combien 22. Il faut faire des torches. Non, non mais c'est toi qui m'as fait mal là. Vraiment. Mmh. Ah Je vais juste t'enlever. Bon. Je suis bientôt tout en bas Bien euh, Je sais pas ce que ça va donner Si je fais une On va tenter On tente le coup pour le tout non. On va le mettre là On va tenter une nouvelle Sorte de maison tu sais quoi Assez je sais pas quoi Qu'est-ce que je dis moi la tête hein. et donc n'oubliez pas de nous mettre des petits objectifs soyez nombreux excusez-nous pour le bruit c'est quelqu'un putain oh je vais la tuer Oh là là mais excusez-nous hein. bon, bon, Donc t'as. Excusez-moi. Hein. Ouais Non mais faut qu'elle arrête là Bref on va augmenter le son voilà. On va augmenter. On va mettre. Ouais. Je vais brancher mes opardeurs. Excusez-moi. Hop Voilà. C'est bon, je suis là. On va t trouver du diamant Ah. Dans le prochain épisode, on va trouver pas mal de diamants. Ça, on vous le promet. On fera tout pour. Sans tricher parce qu'on est on déteste merde on déteste tricher Vous le savez bien Quel je Putain, arrêtez de gueuler là sérieux que j'espère que vous j'ai ce ouais non mais si ils entendent ce Je vais les tuer, je vais les fracasser. Putain, oh là là il va. Pam, pam, pam, pam. Oula, oula, il faut que je me calme, moi. Il faut que je me calme, ouais. Oh. Donc euh, là, ça va bien. Ah bah. ah bah, ça durera plus que. Un quart d'heure, hein, écoutez. On a un temps là Un quart d'heure. Oh, Exactement. Je peux arrêter la vidéo, que j'ai pas trouvé un diamant. Non, non, on va pas faire ça, c'est sûr. J'ai je suis en train de ramasser du fer. Non, Moi, je dis, le prochain épisode, on va se réunir en fer. Chacun Bah, on a pas mal de fer. Ah bon. oh. ouais. Je réfléchissais à un truc, mais bon, je. Euh, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. La petite maison. Pas la maison dans la prairie, hein, je crois, sûr. Parce que j'aime pas. Hein. tant, tant. tant. Aïe, tain, tain, tain, tain. On va pas tarder à arrêter, mais là, mais oui. Non, c'est bon, ça marche. Euh, ouais, un peu tard d'arrêter, je vais... Je vais juste mettre le toit là. Et puis, puis voilà quoi. Et avant, ce Oui, oui, oui, je suis en train... de chut, chut là, chut-chut. Mm -mm -mm. On va mettre les vitres là. non oh mais, oh mais Je me suis suicidé là. Waouh, waouh, wow. Ah, Paul Je te parlais pas. Je parlais à une vache. Bon. Stone. Putain merde. Ah oh là là Du diamant Non Yes Oh euh... bah non c'est pas possible. Je vais voir ça. Ah c'est cool ça Du diamant Ouais L'oppre Malheureusement il est tout seul. T'as du fer Bah ouais mais il faut que je remonte pour le faire chauffer. Tu sers bah non, au pire, euh, je pas moi une pioche en enfer. Et dans la prochaine euh, okay. vidéo. Parce qu'il y a trop à faire qu'il y a du cul. Il euh... y, y en a qu'un. Oh, ouais, voilà, mais... C'est vraiment hein. la merde. On était enfoncé dans la... Bah oh, Ah mais bon, c'est ça. Non, mais de toute façon, on vous promet que la prochaine fois, on trouvera du diamant. C'est duré. Bon, eh bien... Tu remontes parce qu'on va arrêter juste une petite torse sur le diamant et monte. Parce que là il va faire nuit. Et puis alors, je reste ici et je passe toujours mes coffres Ok, t'as des coffres Ouais j'ai fait un coffre Ok, bon on va, Voilà. Oh j'espère que vous avez passé une agra... un agréable moment Alors, en tout cas nous, oui bien sûr euh, euh, T'as bien t'été terminé toi. Non c'est bon c'est fini. Donc euh, voilà donc une prochaine fois une prochaine vidéo et n'oubliez pas commenter abo aïe, aïe, aïe, ouais. ah putain je me mal abonnez-vous et aimez n'hésitez pas à allez à bientôt.